Enfin, j'ai mal au cœur, j'ai mal à la tête. Je suis fatiguée et j'ai envie de pleurer. Je ne suis pas censée être influençable, mais je laisse les gens rentrer dans mon cœur. Je les laisse me bercer d'illusions par leurs jolis mots qui ne valent rien. Un peu comme les billets avec lesquels j'espère pouvoir acheter du tabac qui noircit les poumons. Je le hais, je les hais, putain, qu'est-ce qu'il se passe dans ma tête je, je, je suis conne ou c'est simplement que je n'ai pas voulu grandir, comprendre la dureté de ce monde J'ai envie de tout foutre en l'air à coups de crayon bien taillé dans les poignets. J'en ai presque autant mal ici qu'au cœur. C'est quoi cette jeunesse qui dérive au fond, je dérive presque plus que le reste, avec le chagrin et la mélancolie qui taillent dans mon cœur des plaies de plus en plus profondes. Je dis que je l'aime, mais je ne crois pas que ce soit possible d'aimer autant de personnes à la fois. Je vais continuer de regarder les beaux garçons, puis les belles filles qui sont toutes mieux que moi, parce qu'au fond, je pue la clope et je n'ai plus d'étoiles dans les yeux. Alors, pourquoi je... je serai jolie Je ne ressens plus qu'un amas de sentiments négatifs qui boutent de plus en plus l'espoir qu'il me reste. Je suis fatiguée d'aimer autant. Je fais peur. Plus personne ne me parle, je me sens seule et j'ai des larmes qui flottent dans mes yeux en continu. Pourtant, j'ai envie de me battre, d'être heureuse, de revivre enfin et de laisser les sentiments qui me broient le cœur de, moment, de côté un moment. J'ai envie d'une nouvelle vie et peut-être d'un vrai amour. Je suis en manque de bras, de mains qui sèchent mes larmes, alors je pleure encore ce soir et je rigole à la fois. Tout cela est incohérent, comme ma vie. Il n'y a rien à comprendre, tout n'est qu'une opposition foutue en cohérence. Maintenant, je vais arrêter de balancer mes pensées sans interruption. Je vais dormir parce que là, je suis vraiment à bout. Puis, je me lèverai demain, la boule au ventre et l'envie de pleurer. » Je me reconnais un peu dans ce texte parce que j'ai eu des périodes aussi très noires où j'avais un peu envie de tout plaquer, de tout mettre de côté. Et finalement, je pense que l'espoir, il revient toujours. Il faut s'accrocher à quelque chose, à un projet, à... Une envie de vivre, simplement, et puis de, de parler un peu de nos idées noires, de ne pas rester seul, parce que plus on reste seul, plus finalement, ça, ça nous, nous ronge de partout, de l'intérieur, et ça n'arrange absolument rien. Écrire, c'est vraiment une thérapie. Ça aide de placer des mots sur un être sur, euh, sur plein de choses. J'écris beaucoup de journaux intimes, mais... J'ai aussi écrit beaucoup de textes, beaucoup de feuilles en vrac, un peu partout. Et puis après, je me suis lancée dans des histoires ou des, enfin, des petites fictions où je me suis dit pourquoi pas essayer de, de, de mettre des personnages tristes en scène et de leur faire revivre un peu avec de l'espoir quelque part. Peut-être pour redonner de l'espoir aux autres, pour se dire même quand, tout est, quand on croit que tout est fini, il y a forcément une petite lumière qui revient.